Un nom efficace, c'est très important. N'oubliez pas que le nom fait l'individualité d'une marque. Il doit donc être, si possible, unique et s'arrimer à la personnalité voulue. Le nom va permettre de particulariser et différencier une organisation. Ça peut être un produit, ça peut être un projet ou même un service. Il devra vivre de nombreuses années. Il devient donc la référence primaire pendant longtemps pour tous les publics visés par la marque. Mais qu'est-ce qui fait qu'un nom est plus efficace qu'un autre? Les critères d'efficacité reposent sur deux aspects. Il faut qu'il soit pratique et communique des attributs connotatifs. En ce qui concerne l'aspect pratique, nom court et facile à retenir, phonétique harmonieuse, que le nom sous-entende une différence originale par rapport à votre concurrence. Et qu'il soit légalement disponible. Pour les attributs connotatifs, bien, il faut évoquer les valeurs qui sont intrinsèques au service offert, être crédible et évoquer la qualité ou la supériorité, et pouvoir inspirer des idées créatrices à des fins de communication. La création d'un nom est donc très importante. Elle s'avère un outil stratégique car il sera porteur durant de nombreuses années de la qualité des services offerts par la marque.